Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Time Between où aujourd'hui on va avoir peur de l'eau. <rire> Beach House est le premier long métrage de Jeffrey A. Brown. Jusqu'ici, il était plutôt habitué à être « Location Manager ». En gros, c'est le gars qui est chargé par la prod ou la réal de trouver les lieux de tournage et de négocier les contrats de location et d'organiser les trajets. Dans le pays qu'on nommait autrefois France, on appelait ça le « Régisseur Général ». Un rôle qui est donc très loin d'être artistique, mais qui lui a permis néanmoins d'être en contact avec des directeurs de photographie, des réalisateurs, donc des rôles un peu plus… créatifs. L'histoire de The Beach House, c'est celle de deux couples qui se rencontrent de manière relativement fortuite dans une vieille maison de plage sur Cape Cod. Les deux couples, de deux générations différentes, s'apprivoisent, se côtoient sans vraiment se comprendre, et... Pendant ce temps, la couleur même des nuages semble changer de couleur, et même l'eau... est filmée en gros plan. Hmm, je me demande ce que tu caches derrière tes atomes d'hydrogène stupides, liquides, libidineux Il se met à pleuvoir, t'es sérieux Alors on est là face à un film qui au début est très minimaliste dans sa mise en scène mais assez efficace et qui sur la fin s'emballe un petit peu dans ses effets. Par exemple au début on n'a aucune musique. Tout le premier acte, quasiment tout le premier acte est dénué de toute musique ou alors seulement des toutes petites, euh, des toutes petites musiques d'ambiance pour appuyer euh, le malaise dans un dialogue, euh, le côté un peu awkward de ne pas savoir quoi dire quand on a un voisin qu'on n'a jamais vu mais que bah en fait il habite chez vous donc une ambiance assez minimaliste avec aussi beaucoup de, de, de, de plans très larges de wide shot euh, qui, sont, qui servent beaucoup à établir où se passe l'action et où va se passer l'action il y a beaucoup de foreshadowing sur ces plans du coup ça fait qu'on a une géographie du lieu de cette fameuse beach house de cette maison de plage, j'ai pas vraiment de traduction pour ça en français on a une géographie qui est très claire et très précise dès le début vous savez la caméra a cette vilaine tendance à tordre la géométrie d'un lieu. La lentille, la focale, l'exposition, le capteur, l'obturation, tout ceci fait changer la couleur, la distance, et même la forme d'un objet filmé à l'écran. On peut s'en plaindre, dire que la photo ou la vidéo déforme et dénature le décor dans lequel vous filmez, ou alors vous pouvez utiliser cette déformation. Ma et Jeffrey Brown est plutôt de la première équipe. Il veut rendre hommage au Cape Cod, qui est effectivement un endroit plutôt majestueux, mais cette approche trop naturaliste, eh ben... dénature l'ambiance du film. Je demande pas au réel de débuler tous ses plans et de rajouter un filtre bleu cliché. Mais là, faut admettre que ça manque de vision. Les plans sont terriblement pragmatiques. Jeffrey Brown, il filme quelqu'un qui monte à un escalier, parce que cette personne monte dans un escalier. Point. La portée purement symbolique que peut prendre un lieu est ici... rarement utilisée. Rarement. Il y a un plan qui me donne tort, et où ça, ça c'est du plan. Attends, attends, Red, il est pas encore arrivé à ce plan. Pff, saleté de dilatation temporelle, j'en oublie toujours où il est cet idiot. Il en est où Il pleut. Fais <rire> chier. Ok, vraie pluie. Dammit. Il tournait en extérieur, qui disait ce sera mieux que le confinement, qui disait... <rire> <rire> Allez. On appelle ça le Cinéma Vérité. How the Mighty have fallen. Et non, Red, on m'appelle juste ça la galère. Hey. Ah, ça sera très bien ici même. Je me souviens quand j'avais commencé l'émission, il y a une amie qui m'avait demandé ah, « C'est sympa ton truc, mais quand il pleut, tu vas faire comment ?» Comme je disais par rapport à la musique un peu plus tôt, il y a un effet que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a beaucoup de moments en fait, c'est pas tant de la musique que du sound effect, mais ça marche pas mal, c'est un moment en fait où les dialogues sont tendus, où il y a une espèce de tension entre plusieurs personnages qui est rythmée par la musique. C'est-à-dire que quand il y a, par exemple, il y a un moment où il y a... Alors les noms, je les ai pas retenus, il hein, faut pas déconner, mais... La voisine vieille, elle encore vieille, elle doit, même pas... enfin, elle doit avoir à peine 50 ans, donc ça va. Il euh, y a un moment où, elle est, euh... où elle, elle est dans une espèce de crise de démence, mais on ne sait pas trop. Et il y a donc notre héroïne, ne me demandez pas les noms encore une fois, notre héroïne qui s'approche derrière elle et qui du coup fait euh, « Madame, Madame, vous allez bien ?» Et au fur et à mesure que notre héroïne se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, la tension monte, évidemment, il y a une espèce de... De, de trucs qui montent, en mode, attends, peut-être qu'elle va pas bien juste à la, à la, à la freeze, donc c'est pas très grave, ou alors elle va avoir une crise de démence et ça va peut-être être plus dangereux, donc on, on sait pas où peut aller cette scène. Et la musique, petit à petit, il y a une espèce de... Bah en fait, vu que le, le, le film se passe à côté de la mer, moi ça m'a fait penser au, euh, au fracas des vagues sur le, sur les, sur le récif. Après, il y a des moments où le film est pas très subtil. Par exemple, le film essaie de nous faire peur avec de l'eau et du coup, tout l'acte 1, dès que quelqu'un va se laver les mains, va se servir un verre d'eau, va faire la vaisselle, machin, il y a des gros plans sur les gens qui se lavent les mains avec le psssshh Et les gens qui regardent leurs mains mouillées en faisant ah, « Ah ma main est mouillée enfin, !» Généralement, quand on se lave les mains, on est rarement à se dire « Ah, quelle belle main mouillée est-ce ceci !» Tell me all your secrets, liquid bear. Oh! oh, oh, oh. Tu supposes que l'eau est anglophone? Oh et oh, oh, toi tu te la coule douce depuis 66 millions d'années pendant que moi j'essaie de résoudre les mystères de wait a minute. Il n'y a pas d'eau dans ce verre. Je suis en train de parler à un verre vide. Qu'est-ce qu'il y a, stupide amas de sable pilé, tu te crois intéressant? Non, non, non, non, non, non non. Tous les atomes de la galaxie se foutent de ta gueule donc ton dos tellement no, inutile. inutile. passe à à chose. Vas-y, t'en meurs d'envie, dis-le. Tu es un monstre. Retourne te prendre des météores dans la mâchoire. <coughs> je suis allé trop loin cette fois. Hein. Taranos, Taranis, tu fais n'importe quoi. Uranos, suffit maintenant. Oh, le soleil Pareil, il y a toute une métaphore qui est faite. Euh, en fait, l'héroïne principale est... Alors, euh, astrobiologiste, je crois que c'est ce qu'elle dit. C'est ça, je ne sais plus. Je l'ai noté mais je ne sais plus. En fait, elle étudie la vie euh, possible sur d'autres planètes en du coup en étudiant la biologie de la Terre puisque c'est la seule planète qu'on sait pour sûr qu'il y a de la vie dessus quoi. Et du coup, il y a toute une métaphore qui est faite où à un moment donné, elle parle de son métier, elle parle de c'est quoi la vie euh, extraterrestre machin euh, pendant un repas où ils sont en train de boire du chardonnay. Du chardonnay et du coup, il y a des bulles dans le vin. Alors euh, tous les fans de vin, je ne sais pas si le Chardonnay est un vin spécialement bullé, mais en tout cas, là, il y a des bulles. Et du coup, il y a toute une métaphore qui est faite entre le fait que l'origine de la vie, c'est de la poussière, et du coup, les bulles de Chardonnay ressemblent aux bulles de la soupe, comment on appelle ça La soupe de vie qui avait au départ sur notre Terre, quoi, quand c'était qu'un grand océan avec des microparticules à droite à gauche. Euh, des, des micros... C est, c est, des, des êtres unicellulaires Putain, les cours de SVT, ça remonte à loin Et du coup, il y a vachement ça... Euh, il y a vachement ce parallèle entre les poussières qui sont l'origine de la vie et les bulles du Chardonnay. C'est un peu gros, pareil, on sent que ça fait très... Euh... J'ai étudié à l'école comment faire un montage alterné qui fait penser à d'autres choses que ce que le personnage dit, mais là le problème c'est que le personnage est tellement en train de dire explicitement ce dont le film va parler, dans l'acte 1, je ne spoil rien, le film se spoil tout seul, c'est pas ma faute, que du coup c'est un... Peu... C'est un peu naïf comme mise en scène. c'est efficace, mais c'est un peu premier degré. quoi. Il y a quelques plans qui sont en miroir, qui sont bien vus entre le début et la fin du film, notamment celui de la voiture. Je vous spoil pas ce qui se passe à la fin du film, mais par contre au début du film, euh, la situation est... bah c'est la situation initiale et la fin du film c'est la situation de fin, forcément. Et euh, le plan dans la voiture est une manifestation de ce changement de situation. Si on peut dire une chose de Jeffrey Abrams, c'est qu'il est cohérent. Il filme ses lumières de la même manière qu'il lumière son film, Mais le français n'est pas une langue logique. Il est clair au naturel. Presque toutes les scènes ont été tournées sans qu'il n'y ait aucun projecteur pour rehausser telle ou telle partie du plan. Ce qui est un petit défi technique et ce qui est devenu sacrément rare dans l'industrie. Et oui, parce que même avec une caméra extrêmement sensible à la lumière, si vous ne rehaussez pas l'éclairage de votre plateau, il y a un risque que votre caméra crée de l'information lumineuse, ce qu'on appelle le bruit. On peut choisir de s'en foudre, étant donné qu'au naturel, nos yeux font pareil. Et oui, si vous fixez une surface parfaitement sombre dans l'obscurité pendant longtemps, votre œil va créer de la lumière out of nowhere et va donc créer bah, du grain. Et du coup, la caméra fait pareil. Et certains créateurs de films d'horreur ont tendance à dire que le grain rapproche le spectateur de la caméra, étant donné que, bah, les yeux, la caméra, ça fonctionne pareil. Ou alors, tu peux faire comme Jeffrey et Brown, et faire un film d'horreur en pleine lumière. Ce qui est brave, et très casse-gueule. Très casse-gueule, mais s'il y a bien quelque chose de réussi dans The Beach House, c'est la lumière. Toutes les scènes sont, de fait, éclairées, bah, naturellement, et ça donne un feeling assez rassurant à la plupart des scènes, alors que ce qui se passe dans le film, c'est pas très joyeux. Et le duel entre cette lumière plutôt rassurante et les événements glauques du film, bah bizarrement ça marche. Après voilà, ce qui me dérange un peu dans ce film, c'est tout ce dont on vient de parler en termes de mise en scène, c'est très autorisant, c'est un film qui, qui, qui essaie de faire réfléchir et tout, mais au final... Je trouve qu'il est très naïf sur d'autres trucs, on a déjà parlé de la scène d'exposition avec l'astrobiologie qui n'était pas très subtile, mais en fait ça se répète un petit peu tout le long du film, cette espèce de, de lourdeur de la mise en scène et de la narration de temps en temps. Typiquement la relation que l'héroïne entretient avec son copain est très très mal écrite. Enfin, tout ce qui nous fait euh, comprendre ce qui s'est passé entre eux dans le passé, euh, c'est des scènes de dialogue un peu faciles, genre... Oh là là, tu te souviens quand il y a 4 ans, nous sommes séparés et que tu es allé faire une année en Russie, euh, spécialement à Kurkovs, enfin, c'est pas ça qui se passe dans le film, hein, mais c'est écrit de façon un peu, on va vous montrer que les personnages ont du passé, c'est un peu facile. Alors pareil, il y a quelques plans où on sent qu'ils ont voulu faire des plans qui signifient quelque chose, qui ont une portée symbolique, mais même après la fin du film, il y a des plans, je comprends pas trop qu'est-ce qu'ils veulent dire. Encore une fois, Jeffrey a. Brown sait trouver des décors grandioses sur ça. C'est un pro, mais il ne leur insuffle aucune vision, aucune grandeur. Ce qui manque à The Beach House, c'est la vision d'un réalisateur. En fait, par exemple, il y a une manie dans ce film de laisser les personnages sortir du cadre et de ne pas faire de cut, ce qui est souvent une méthode de mise en scène ultra signifiante. C'est-à-dire que quand tu ne cadres même plus ton personnage, c'est qu'il y a une raison, tu peux le faire par exemple pour cadrer un super-héros de manière originale, pour faire en sorte que bah, il dépasse littéralement le cadre. Tu as aussi de le faire sortir pour faire du hors-champ, pour faire suggérer quelque chose que tu ne veux pas montrer à ton public parce que ce serait trop violent, ça casserait le rythme du film, plein de raisons. Et tu peux aussi le faire sortir du cadre pour des raisons symboliques, par exemple un personnage qui... Je sais pas, moi par exemple, fini un parcours initiatique euh, d'enfant de, à adulte, et eh ben il sort du cadre comme un enfant, et la prochaine fois qu'il rentrera dans le cadre, ce sera comme un adulte. Mais du coup, voilà, il y a beaucoup de plans où le, le film s'appesantit sur les personnages sont sortis du cadre, et ensuite on cut à autre chose, et ce plan n'était pas la transition d'un acte à un autre par exemple. Du coup, pourquoi mettre autant d'effets euh, sur, euh, sur ce, cette sortie de cadre si elle n'a pas de sens a priori par exemple, il y a un moment où le couple descend euh, des marches d'escalier qui sont sur l'affiche d'ailleurs, et du coup je me, dis, je me suis dit « Attends, c'est sur l'affiche, il y a eu un plan, un establishing shot sur cet escalier au début du film, forcément ça va être un truc, ça va être la dernière fois qu'ils vont être ensemble euh, quand ils vont descendre cet escalier, et non. Parce qu'après, bah, euh, le reste du film, euh, bon spoiler free, hein, mais il y a encore des scènes avec le couple ensemble après qu'ils aient descendu cet escalier. Donc très bizarre. très Très bizarre ce plan. Et un truc que j'ai bien aimé quand même dans le film, c'est l'opposition entre les deux couples. C'est pas exploité jusqu'au bout, mais en gros, chaque personne des deux couples représente une façon d'aborder la vie. Typiquement, Lisa, je crois qu'elle s'appelle comme ça, notre héroïne, elle aborde sa vie en se disant il faut que je sois utile tout en suivant mes rêves. Pour elle, ça va être l'astrobiologie, mais elle se dit c'est utile. Je vais arriver à découvrir comment fonctionne la vie sur d'autres planètes et donc comprendre comment fonctionne la vie sur Terre et donc avoir les découvertes scientifiques que ça suppose. Inversement, son copain c'est plutôt du carpédium, mais euh, carpédium collège. <rire> c'est carpédium de oh, on verra bien, on va pas se mettre des limites et on va vivre la vie au jour le jour. Et typiquement, c'est un personnage qui dit texto, qui voit pas l'intérêt de faire des études parce que de toute façon le chômage, toute... c'est quelqu'un de très défaitiste et qui du coup se dit autant choper le, le maximum que la vie peut me donner euh, sans trop faire d'efforts. Et... et la police Et ce qui est intéressant, c'est que le couple d'en face, qui est donc composé de Mitch et Jane, parce que en fait, j'avais les noms depuis le début. Et eh ben, ce couple-là fonctionne un peu sur la même dynamique, c'est que euh, Mitch va plutôt symboliser la routine, mais dans un truc beaucoup plus adulte. C'est pas le côté euh, un peu épicurien, euh, collégien de, de Randall, donc le, le petit ami de Liza, de Randall. Mitch, ça va être beaucoup plus une routine basée sur le j'ai souffert et j'ai enfin trouvé un rythme de vie. Euh, qui fait que je souffre plus. Du coup, euh, cette routine-là euh, égale ma survie. En gros, c'est sa philosophie. Alors qu'en face, Jane, notamment du fait qu'elle est un peu touchée de démence, bon, on ne sait pas trop si c'est de l'Alzheimer, parce qu'en en, en anglais, dementia, peut, euh, peut parler des démences séniles, de la sénilité, tout comme de l'Alzheimer. Dans les films, c'est un peu utilisé pour dire tout et rien, donc on ne sait pas trop de quoi ça s'agit. Je n'ai pas l'impression qu'elle perde plus la mémoire... Oh, Quoique aussi il y a des scènes où elle pourrait perdre la mémoire. Mais du coup, le fait que sa démence, sa peut-être sénilité... Encore une fois, l'actrice fait pas très vieille, du coup, le côté sénil à 50, 60 ans. Putain, c'est tôt quand même. Elle, pour le coup, elle incarne le changement. Parce que du fait qu'elle oublie des choses, du fait qu'elle peut avoir des, des, des, des... Comment on dit Juste frisé de, de, de plus comprendre ce qui se passe autour d'elle. Elle incarne le changement que Mitch n'est pas prêt à accepter. Du coup, en soi, les quatre personnages... Interagissent très bien entre eux parce que, du coup, vu que Jane est l'archétype du changement via la sénilité, eh ben elle s'intéresse beaucoup à l'astrobiologie de, de Liza parce que Liza est l'archétype du changement dans l'autre couple, mais plus via le prisme de, de, de l'ambition que de la dégénération. Dégénérescence. Damn, la langue française, c'est pas facile. Et inversement, Mitch va être beaucoup plus attiré par le côté très vain. Par la vacuité de Randall, par exemple, ça va être Mitch qui va céder à la tentation de manger, euh, de manger du cannabis. Alors j'ai pas compris si c'était dans un space cake ou quoi, mais bon, bref. Du coup, il y a un vrai ping-pong entre ces quatre personnages qui est intéressant, mais qui est pas beaucoup développé. Et je pense que cette force que je trouve au film, c'est aussi sa plus grande faiblesse, c'est que les personnages n'accomplissent rien. Bah oui, parce que Randall, euh, il va pas trouver de sens à sa vie dans tout le film. Spoiler free c'est-à-dire que là, je dois un petit peu m'aventurer sur le spoiler quand même, mais les personnages n'accomplissent pas grand-chose. C'est-à-dire que oui, il y, y a Liza qui accomplit une espèce d'arc d'indépendance, mais le problème, c'est qu'elle est déjà très indépendante au début, parce qu'elle compte faire ses études quand Randall lui propose d'habiter à la Beach House. Je vois pas comment on pourrait supposer qu'elle allait dire oui. Je veux dire, elle le tège immédiatement. Et ensuite, quand il lui redemande, elle est en mode « on verra ». Et euh, Randall, euh, bah, il accomplit rien parce qu'il devient un zombie. Du coup c'est dur d'accomplir des choses quand on a un zombie, à moins que le zombie soit une métaphore de la vacuité de l'existence. Enfin dans ce cas c'est un peu c'est un peu pédant comme, comme morale, parce que ce serait, euh, ce serait une espèce de euh, si tu n'as pas d'objectif dans la vie tu es un zombie. Jane pareil, ça, ça colle pas parce qu'elle devient elle aussi un zombie. Du coup elle qui est l'archétype du changement dans son couple, elle a la même fin que Randall qui est l'archétype du non-changement. Du coup, il y a un truc qui colle pas entre les deux en termes d'accomplissement. Du coup, bon, a priori, il n'y a pas de métaphore pour le zombie. Et euh, Randall, à la limite, c'est celui qui a l'arc le plus cool. Parce qu'en fait, il s'enfonce dans son, dans son envie que rien ne change. Jusqu'à ne faire qu'un avec la chose qui change le moins dans le monde, c'est-à-dire l'océan. Ce qui donne la plus, belle du, la plus belle scène du film. On a parlé un peu plus tôt de comment la caméra pouvait manipuler les couleurs, les formes, l'espace dans lequel se passe l'action. Bien, la caméra est un outil tellement puissant qu'elle peut même manipuler le temps. La mort de Mitch est un plan qui arrive à déformer le temps lui-même. Tout semble mener à ce plan, et rien ne semble pouvoir lui succéder. Pas une seconde du film n'arrive à la cheville du vertige absolu de ce plan. Réalisé en effet réel, l'équipe a dû tourner ce plan en moins d'une demi-heure à cause des marées très brusques du quai Cobb. Le cadre infini, la marche lente de l'acteur dans la mer, la quasi-absence de musique, tout fonctionne à merveille. Le temps se suspend, et c'est alors que... Match! Oh, qu'est-ce que c'est facile de briser l'ambiance d'une scène qui marche Jeffrey Brown souffre d'un problème malheureusement très répandu chez les jeunes scénaristes. Ils veulent surprendre. Subvert your audience, find the highest pitch ever Écoutez-moi bien. Chercher à surprendre son public est une des démarches les plus vaines et anti-artistiques possibles. À chacune des interviews de Jeffrey Brown, vous allez trouver, hein, « Je voulais offrir une fin que personne n'avait jamais vue Je voulais surprendre le public, lui offrir quelque chose de nouveau !» Mais le film n'a pas de propos En interview, il passe constamment du coq à l'âne Le scénario est un véritable trop plein d'idées, et du coup, il en devient complètement vide. Il n'existe pas de lien profond qui unisse les personnages à leur monde. Regardons en comparaison avec The Invitation. Chaque personnage, avec leurs envies, leurs pensées, leurs rêves, leurs délires, chaque personnage est un pion habilement écrit pour révéler son véritable rôle au troisième acte. Là, les personnages ont une connexion, sont ancrés dans leur film. Il y a un fil qui relie les personnages et l'histoire racontée. Dans The Beach House, on vit, on meurt. Rideau. Peut-être est-ce le sens du film Comme les espèces vont et viennent depuis des milliards d'années, ainsi en sera-t-il de l'humanité C'est ce que suppose le plan de fin, avec Lisa ne faisant qu'un avec la mer. Elle qui souhaitait tout changer par la science de la nature ne fait en fin de film qu'un avec elle. L'humanité changera. Évoluera, et mourra même, et tôt ou tard, nous deviendrons des bulles dans une mer d'écume. Mais de cela, nous aurons le temps d'en parler. Tout le temps. Et cette fin, douce amère, quelque part entre la poésie nihiliste et l'espérance, ça n'a rien d'original. Non, sans déconner, réfléchissez-y. C'est la mort de Yoda. Si vous voulez un film qui se la pète nettement moins, mais qui a le même fond, Color Out of Space. Jeffrey Brown, pour The Beach House, parle de Lovecraft comme étant une inspiration. Il parle notamment du lien qui unit les personnages du romancier et l'ambiance de semi-crise climatique qui habitait les habitants de l'époque victorienne. Color Out of Space est une adaptation d'une nouvelle de ce monsieur et parle effectivement de tout ça. De manière concise, il existe dans ce film un lien organique entre les personnages et leur histoire. Et ceux qui ont vu le film savent que je n'utilise pas les mots lien organique à la légère. Bon bref, allez découvrir ce film. J'ai déjà pris trop de temps à raid, et il n'en a que peu. Mais bon, globalement, ouais, le film a une ambiance très cool, notamment au niveau du sound design qui vraiment prend pas mal aux tripes, mais euh, le troisième acte par n'importe comment, enfin vraiment il y a une espèce de, de, de, de virage à 180 degrés euh, sur ce troisième acte qui est très étrange mais le problème c'est que ça n'accomplit rien et le problème c'est que tu peux pas avoir un film sur 1h27 qui est composé à 1h de développement de personnages et de foreshadowing sur comment leurs personnalités vont impacter le dernier acte et avoir un dernier acte qui nie complètement le fait que ces personnages soient complexes honnêtement le, le dernier acte du film aurait pu être tourné avec Jason Statham, The Rock, Enfin, ça aurait pu être une fin de film euh, d'action, un peu bateau en fait. Et, et par rapport à l'intelligence du début du film, il y a un truc qui colle pas. J'ai l'impression d'avoir vu euh, The Invitation, mais avec la fin de San Andreas. Vraiment, c'était pas loin de ça, j'exagère évidemment mais je, je ne vois pas le lien entre le début et la fin du film en fait. Oh, si quand même un truc que je vous ai pas dit, euh, l'acteur qui fait Mitch, il euh, faudrait que je vérifie son nom, mais c'est le même acteur, enfin euh, c'est l'acteur qui fait le mari de, de la médium dans Medium. Et j'aime énormément cet acteur. Pour moi, je vois sa tête et je l'identifie immédiatement à la cellule familiale parfaite avec le papa gentil qui aime ses enfants. Et du coup, par rapport à son rôle dans le film, c'est le meilleur casting possible. Parce que quand il arrivait, j'ai immédiatement senti un sentiment d'être de... rassuré, d'être bien, d'être dans un cocon. Et au final, son personnage questionne un petit peu cette question de cocon familial. Du coup, meilleur casting possible pour lui. Bon, je vais m'arrêter là, moi. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. Comme vous avez vu, en fait, le soleil est revenu au fur et à mesure, donc on aura commencé dans le déluge. Et euh, finalement, j'aurais pu continuer à tourner, euh, à tourner dehors pour la fin. Écoutez, on s'est mis dans ce petit coin de forêt, c'était plutôt sympa. Vous connaissez les musiques, laissez un pouce en l'air. N'hésitez pas à lâcher vos meilleurs commentaires, à partager cette vidéo à vos compères. Et on se retrouve très vite pour le prochain épisode. Ciao